Merci d'avoir regardé d'accident de camion. Nous espérons que vous passerez un bon moment. Si vous avez des suggestions, veuillez commenter ci-dessous afin que nous puissions améliorer notre contenu dans les prochaines vidéos. Veuillez aimer et vous abonner pour obtenir plus de vidéos dès que possible. Possible. あああ?